Yes sir gang, c'est de retour avec la GROW, avec les deux lumières Vipar Spectra. Et oui, le modèle XS2000, le plus récent, et la P2000, tout aussi performante. Beaucoup de changements encore dans cette GROW, pourquoi Winman n'est pas un master grower. Eh oui, mais oui, mais oui, mais oui. Winman n'est pas un master grower. Donc, on donne un pouce à la vidéo. Eh oui, un morceau de robot. Un pouce. J'ai cassé la branche, man. Pourquoi? Je vais faire la technique du master grower à la Zuzukana, à la Root Base, à la Terps Hunter. Mais ça n'a pas fonctionné. Euh... La plante a poussé trop trop rapidement, donc euh, j'ai voulu la, la, la plier, la pincer. Oublie ça, man. Oublie ça. Mais ça fait déjà quelques jours, je l'ai cassé tout de suite après la dernière vidéo. Il y a 4 jours, et puis elle est pas morte. Là, elle a l'air un peu bizarre pour, comme ça. Pourquoi? J'ai inversé deux plans. J'ai inversé deux plans. Écoutez, le pink couche, là, le numéro 4, le pink couche numéro 4, Très, très, très petit. Euh, vraiment pas beaucoup de lumière. Je viens de l'échanger aujourd'hui. Euh, J'avais beaucoup de difficultés à, à étendre le doji numéro 1. La, la, la... C'était mal réparti. Ça fonctionnait pas. Euh, ici, il y avait presque rien parce que le doji s'en allait par là. Il fallait que je l'étende. Là, c'est rendu vide ici. Et puis le pink couche était enterré. Par le Doji et par le GMO Cookie. Regardez ici le GMO Cookie, comment il y a de l'espace. Pas le GMO Cookie. Le GMO Animal Cookie. Exactement. Glouki numéro 4. On s'en calisse. Couche-couche. Alright. Couche-couche. Alright. couche numéro 4. Seulement 600, 650 PPFD euh, le reste de mes plans sont environ, là, à 900, 980 ppfd. Donc, on a augmenté la lumière. On a augmenté l'intensité de la lumière. Euh, deux lumières comme ça, là, c'est pas évident. Le crochet ici, là, de la P2000. Euh, je sais pas si c'est moi qui manque un crochet, là, mais, c'est en diagonale, donc c'est pas évident, là. Donc, euh, c'est vraiment la pink couche numéro 4, ici, là, le pink couche numéro 4, qui en est cop. Et puis, pour le reste des plans, là, c'est vraiment entre 900 et 980, là, de PPFD. La grosse nouvelle, c'est vraiment le bris de, de, du Doji numéro 1. Mais là, aujourd'hui, est-ce que les... Est-ce est que les... Sont sortis. Déjà 10 euh, jours aujourd'hui, hein, je crois. 10 jours, 10 jours, 10 jours, 9 jours, 9 jours. Je pense que c'est commencé. Je pense que c'est commencé. Attendez, là, un petit peu de problème avec la caméra. Et voilà, ici, comme ça. On va essayer de Ça bouge, là. Ça bouge, là. Je pense qu'on pourrait commencer à compter ça. Les premiers pistiers, c'est les petits poils. Là. Les plus petits, les plus minces. Donc, 9 euh, jours pour ce plan. Ici, Vous voyez là, les petits poils. les très très minces. Ça commence déjà avec le glouki ici, là. BlueKey numéro 4, je l'ai fait pousser une fois, euh, je me rappelle un petit peu de son look. Je vais voir la différence, il va y avoir une petite différence, euh, même si c'est le même même même plan, la même génétique, la, un clone, c'est un clone. Je me suis amélioré euh, avec l'eau, hein, on se rappelle de Aquaman 1, Aquaman 2. Euh, on va peut-être voir une petite différence avec les cocottes mais euh, seul l'avenir nous le dira donc on a augmenté la lumière à 900-980 ppfd avant on était à 800 on a inversé deux plans dans la tente pour que tout le monde soit un petit peu plus avantagé par la lumière j'ai racheté un scrog vous allez me dire les scrogs les carrés sont trop gros, vous avez raison ce scrog là ça serait supposé être un deuxième scrog pour soutenir les plans et non pas pour diviser les plans. J'aurais eu besoin d'un scrog avec des carrés de 4 pouces et non pas 8 pouces. Mais j'en avais pas disponible. Donc, c'est lui qu'on a pris pour le moment. Donc, euh, je voulais répartir un petit peu plus ma grow, même si ce ne sera pas une grow d'enfer pour les grammes. Euh, mon master grower euh, m'a chicané, il m'a dit quand même là, de répartir ma grow, ça n'avait pas de sens. Euh, je lui ai expliqué ma situation pour le scrog, il m'a dit c'était mieux que rien. Donc, euh, on en est rendu là. Donc aujourd'hui, on va commencer à calculer les jours de floraison. Donc euh, aujourd'hui, premier jour de floraison. Donne un pouce à la vidéo. Écris un commentaire. Dis-moi ce que t'en penses. Et... Abonne-toi sur mon Instagram. Et on se revoit très bientôt. Dans une prochaine.